Salut à tous, au moment où je vous parle, on est déconfiné, Mais on n'a toujours pas de boulot Parce que les concerts sont toujours tous annulés Mais vous allez voir que ça ne va pas m'empêcher cette semaine de vous parler quand même des coulisses de mon métier Je vous explique ça tout de suite En effet, si vous suivez la chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que je vais sortir en 2021 mon deuxième album. Et euh, maintenant que le travail graphique est terminé, que le travail audio d'enregistrement est terminé, eh bien tout ça, ça va laisser la place au travail un peu administratif et à la diffusion, ce qu'on appelle la diffusion quoi. Et pour faire tout ça, je vais devoir faire ce qu'on appelle un EPK. Qu'est-ce que c'est Alors un EPK, qu'est-ce que c'est Bah si on traduit, hein, c'est un Electronic Press Kit. C'est-à-dire en français, un dossier de presse électronique, en gros. Bon, l'idée est simple, hein, je vais devoir réaliser entièrement une vidéo d'environ 1 minute 30 maximum qui va décrire le plus précisément possible euh, quel est mon projet, ce que je fais, je vais me présenter et je vais envoyer tout ça aux professionnels avec une seule idée en tête, qu'ils achètent mon spectacle. Alors, un EPK, hein, sachez-le, ça peut tout à fait euh, se faire faire par un prestataire externe. Moi j'ai décidé de le faire premièrement parce que j'aime bien avoir la main sur les trucs et puis surtout, surtout, parce que à force de faire le guignol là toutes les semaines, le dimanche à 18h sur 507h, eh j'ai acquis quelques compétences en vidéo que j'ai décidé de mettre à profit pour ce genre de petit boulot. Donc c'est parti, cette semaine je fabrique de A à Z mon EPK. Je vais le faire avec vous, vous allez suivre toutes les étapes. C'est parti Alors c'est parti euh, le, le PK, c'est quelque chose comme j'ai dit qui doit être très très court euh, et donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire parce que on a vite tendance à écrire, écrire, écrire et les gens qui écrivent des nouvelles par rapport au roman euh, me comprendront. Synthétiser ça prend beaucoup de temps. Il faut que je me présente évidemment il faut que je dise le nom du, de l'album que j'explique un peu pourquoi. Il faut aussi que je dise d'où je viens. Donc je vais parler d'Astafor et de Cabrel parce que ça brille un peu et, et ça, ça fait pas de mal pour vendre. Il faut que je précise aussi que c'est mon deuxième album. Et il faut que je parle du live, évidemment. Il faut que j'explique que je vais tourner en trio. Donc que je présente les musiciens vite fait. Donc si je parle pendant une minute, avec les extraits, on sera à une minute trente. Donc c'est... Ça va être compliqué, je pense qu'il va falloir que je fasse euh, tout ce que je viens de dire en hein, plusieurs petits paragraphes de deux lignes, maximum de trois lignes. Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque, ok, mais... Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson, avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque, certes, mais qui ne s'empêchent pas également d'aborder des thèmes un petit peu plus spécifiques comme les migrants ou l'écologie. Contrairement à mon premier album, que j'ai défendu tout seul, guitare-voix et, et piano-voix sur scène, Là cette fois je serai accompagné de deux musiciens et la petite particularité c'est que les chansons de ce disque, elles ont été composées avec cette idée en tête depuis le début. Bon voilà, le tournage est fait, j'ai fait deux plans, j'en fait un plan de, de semi profil et puis un plan de face. Voilà, je pense que dans mon idée je vais alterner ça avec des images de répète, avec les gars. Il se trouve que j'avais filmé des images de répète pour un épisode 507 heures, mais je vais voir si je peux pas trouver des images là-dedans pour illustrer ça et alterner avec ce que je viens de tourner. Alors le top du top ça aurait été d'avoir des images de concert, souvent on nous réclame ça dans les EPK, mais par définition on fait un EPK pour obtenir des concerts, donc c'est pas possible. Donc là, le, le petit point d'interrogation, c'est est-ce que ce que j'ai filmé, ça va convenir Est-ce que c'est correctement cadré Est-ce que le, la prise de son est bonne euh, Je l'espère, sinon bah, il faudra refaire. Alors c'est parti, maintenant place au montage. Bon, alors c'est parti, on va importer tout ça quand même renommer euh, les plans. Donc ça, c'est celui qui est de côté. Celui-là, c'est celui qui est de face. J'imagine, ouais. Oh là là, le cadrage me paraît bizarre. Alors, je vais commencer par... Ouais, bon je vais importer les deux. Euh, D'abord, il faut que je cale le son. J'espère que j'ai fait un clap. Ouais, j'ai fait un clap. Yes. Par contre, il y a pas beaucoup de volume. OK, le clap, il est là. Je m'appelle Franck Dunas. Je m'appelle Franck. OK, donc celui là, il est calé. J'ai l'impression qu'il faudra que je refasse. Je suis beaucoup trop de profil. En fait, je, dans ma tête, je voulais que je voulais être trois quarts face. Là, je suis carrément de profil en fait. Je vais faire une simulation, je vais regarder, je vais monter euh, genre une minute du truc. Ça sert à rien que je monte euh, plus que ça si jamais. Euh, si jamais je le garde pas. Oh, la tête que j'ai. Ouais, oh, c'est pas génial, putain. Peut-être qu'il faut que je me je augmente moi. Pourquoi pas ouais. Je m'appelle Franck Dunas, je suis... Je vais aller importer une musique pour euh, qu'on se rende compte. Pop, pop, pop, Alors les chansons, je les ai déjà prises. Il euh, faut un truc un peu punchy pour démarrer le PK. Je pense que je vais prendre des milliards d'êtres humains qui est clairement la plus, euh, la plus rock de l'album. Du coup, on a une intro qui pète un peu. Ouais. en plus ça me plaît, c'est le générique de, de 507 heures Voilà, et du coup, il faut que ça parle assez vite derrière De toute façon, il faut que ça fasse une minute, une minute trente maxi Donc euh, vraiment, il y, y a vraiment intérêt à ce que ça soit percutant Je m'appelle Franck Dumas, je suis auteur-compositeur Et je sors en 2021 mon deuxième album Ouais, alors là, en fait, je vais mettre la première phrase. Je vais suivre la musique, évidemment. Et là, l'idée, c'est que dès que ça prend la parole, la musique, elle baisse. Je m'appelle Franck Dunas, je suis Voilà. Je m'appelle Franck Dunas, je suis Ça peut même être un peu après, je crois. Je m'appelle Franck Dunas, je suis une... Ouais, je pense que ça peut arriver un peu après. Donc, on va prendre tout ça. On le décale ici. je suis auteur-compositeur et je sors en 2021 mon deuxième album voilà et là du coup il fera remonter la musique au même point que tout à l'heure auteur-compositeur et je sors en 2021 mon deuxième album voilà là je mettrai des images donc là on a ça mon deuxième album Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson avec des textes en français. Avec des textes en français. Ah ouais, mais alors du coup, oh là là, mais j'aurais dû prendre deux caméras qui filmaient en même temps sous deux axes différents. Parce que là. Ah ouais je peux pas me couper la parole comme ça parce que j'ai pas le même débit selon les deux prises. Avec en français dessous des par... en... de la chanson des... Avec... avec des textes en... Français. en français Je vais essayer de faire une coupe là. Du coup euh ouais. ah, ça va être chaud en fait ça va être plus dur que ce que je croyais. Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson, avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque, certes, mais qui m'empêche pas également d'aborder. Ah, c'est des... bizarre ce plan sur le côté, il me va pas. C'est vraiment chelou. Ça fait quoi si je le mets là Et plus petit Ah bah non, plus petit du coup. Ah ouais, en plus j'ai la tête qui est coupée. Oh là là, c'est pas bon, c'est pas bon, ça m'attarde. un mort. Oh, ça me plaît pas en fait, c'est amateur de ouf quoi. Ben, J'ai acquis quelques compétences en vidéo. À la limite, le montage audio me plaît, mais pas le montage vidéo quoi. Je m'appelle Franck Dunas, je suis auteur-compositeur et je sors en 2021 mon deuxième album. Même ma posture, elle est pas bonne. Euh, ça donne. Je me mets à la place des programmateurs, ça donne pas envie en fait. Le choix de Hobson, c'est d'abord et avant tout de la chanson, avec des textes en français qui parlent d'amour et de manque. Certes, je suis mais hyper. Je euh... pas également d'aborder des thèmes un petit peu plus spécifiques. Ça comme va les pas, les pas faut que je refasse. Écologie. Je suis issu de l'école Astafor de Francis Cabrel, donc même si parfois mes musiques peuvent prendre une couleur un petit peu plus pop. Ben C'est important pour moi d'utiliser ma langue maternelle pour faire passer mes messages et mes émotions dans mes chansons. Et le bal des noyés. Bon, faut que je refasse. Vous aurez compris. Poubelle. Bon, c'est la fin de cette vidéo, euh, cette étrange vidéo, devrais-je dire, euh, qui a pris une tournure un peu bizarre, parce que, alors que j'étais parti à l'origine pour vous montrer les coulisses de la création de mon EPK, je me suis retrouvé de fil en aiguille à vous montrer comment on peut passer plusieurs jours à travailler pour un truc qui n'aboutit pas. Alors au départ, c'était poubelle, hein, comme je l'ai dit précédemment dans la vidéo, et puis en réfléchissant, après je me suis dit, mais non, mais en fait, ça fait partie de mon métier, il faut que je leur montre ça. Quand on vous dit que dans l'intermittence, il y a une énorme part de travail en sous-marin, des heures et des heures qui sont invisibles pour vous c'est évidemment les répétitions c'est les périodes de création mais c'est aussi ce genre de travail le travail administratif le travail de diffusion là en l'occurrence pour le pk voilà du coup l'objectif de la vidéo a un petit peu changé mais voilà j'espère que ça vous aura plu moi je vous ai montré ça en toute sincérité voilà je suis parti pour faire un truc ça n'a pas abouti c'est le quotidien d'un intermittent du spectacle aussi voilà espérons que la prochaine mouture sera la bonne d'ici là ciao <truits>